Le bon Assassin's Creed qui se respecte introduit les objets d'Eden. On parle souvent de la pomme mais on a aussi pu voir l'épée ou le suaire d'Eden. Mais que sont réellement ces objets D'où viennent-ils Pourquoi sont-ils le centre du conflit qui oppose assassins et templiers depuis des siècles C'est ce que vous découvrirez dans cette vidéo. Les objets d'Eden existent depuis des millénaires, bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre. Ils ont été fabriqués par un ancien peuple nommé Izu, Précurseur ou encore Première Civilisation. Chaque artefact est conçu d'un métal inconnu jusqu'à maintenant, qui est un mélange entre de l'or et de l'argent. Métal Capstergo, la société qui camoufle les Templiers, a nommé Patorica. Chaque artefact possède un pouvoir unique. Mais dans quel but Ils étaient destinés à contrôler une race d'esclaves créée par la Première Civilisation, les humains. Grâce à un neurotransmetteur implanté dans le cerveau des humains, les objets d'Eden permettent de soumettre ces êtres à la volonté des précurseurs. Suite à une catastrophe solaire ayant touché la Terre, le peuple entier de la première civilisation disparut, laissant derrière eux leurs esclaves, les hommes, ainsi que les objets d'Eden. Depuis le début de l'humanité, ces artefacts sont considérés comme magiques par l'homme, des reliques légendaires provenant des dieux. Ils ont grandement aidé les humains à évoluer technologiquement et même encore de nos jours. D'autres personnes s'en servent à des fins plus personnelles afin d'obtenir davantage de pouvoir dans la société de leur temps. On peut notamment citer Alexandre le Grand, Gengis Khan, Napoléon Bonaparte qui ont accompli leurs objectifs en se servant d'un des artefacts. Dès la création de l'Ordre des Templiers, ces derniers voient une opportunité incroyable d'atteindre leur idéal de création d'un nouveau monde grâce aux objets d'Eden. Contrôler les foules à l'aide des artefacts avec une élite pour gouverner le monde et y faire régner la paix. Les assassins, quant à eux, prônent le arbitre que les Templiers veulent détruire. Pour empêcher les Chevaliers de l'Ordre d'atteindre leurs rêves, les Assassins cherchent également les artefacts pour les mettre en lieu sûr. Pour eux, ces objets ne doivent pas être manipulés par l'homme et doivent être enfouis à jamais. C'est là le cœur de l'opposition millénaire entre Assassins et Templiers, la lutte pour le libre arbitre et la course aux Objets d'Éden. Voilà, cette courte vidéo touche à sa fin. Elle sera divisée en plusieurs épisodes, puisque c'est une série que je lance pour vous présenter chacun des Objets d'Éden avec leur histoire, leur pouvoir. Sur ce, je vous invite à lâcher un like, à partager, à commenter, à liker si ça vous a appris des trucs et bien sûr, nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Auré, en direct de la Experience, Portez-vous bien et bye tout le monde.